Bienvenue à bord, je suis Sylvie Lorenzi et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui à Marseille dans les locaux du Lab de Pôle emploi pour cette emploi store conférence sur les métiers de la mer. Nous allons passer 45 minutes ensemble pour faire le point sur les métiers de la mer, les opportunités d'emploi et les formations pour y accéder. Je suis aux côtés de Patrick Barahona, directeur du Pôle mer Méditerranée, qui va être notre fil rouge pendant toute la durée de cette conférence. Alors, le pôle maire est un pôle de compétitivité à vocation mondiale, associant plus de 600 membres concernés, concernés par le secteur du maritime au sens large. Donc, on y retrouve des grandes entreprises, des PME, des laboratoires publics et privés, des universités, des grandes écoles. Et il en existe deux au plan national, donc... Euh, Bretagne Atlantique et Méditerranée. Monsieur Barahona, merci d'être parmi nous. Cette conférence porte sur les métiers de la mer. Ça recouvre beaucoup de domaines d'activité. Est-ce que vous pourriez nous en dresser un panorama, s'il vous plaît Oui, bonjour Madame Lorenzi. Donc, merci de votre invitation. Donc, les les pôles-mer ont pour ambition de contribuer au développement durable de l'économie maritime et littorale dans six domaines d'action stratégique. Donc le, le premier dans la sécurité et sûreté maritime, c'est euh, la protection euh, des côtes, euh, des ports, mais également euh, la surveillance de ce qui se passe en haute mer et notamment la lutte contre les trafics. Donc c'est un secteur très développé euh, en Méditerranée, hein, Provence-Alpes-Côte d'Azur notamment, mais également en Bretagne, et qui touche euh, d'ailleurs à des métiers qui sont souvent euh, liés à la défense nationale, euh, développement de capteurs, euh, traitement. Euh, euh, donc euh, de données, du, du signal, en plus ça traitement du signal, euh, big data, cybersécurité, euh, développement de grands systèmes hein, qui utilisent aussi bien les, des satellites, donc plutôt de l'ingénierie et des métiers euh, très techniques. Euh, deuxième domaine, euh, les ressources euh, énergétiques et minières marines. Donc là on peut distinguer à la fois ce qui est à trait aux activités offshore, donc c'est plutôt les énergies fossiles, donc Le gaz, le pétrole, donc les recherches minières également, et puis une activité complémentaire qui se sont liées à la pose de câbles de télécommunication. C'est souvent des métiers qui sont à l'international, quasiment exclusivement, parce que cette exploration, exploitation pétrolière ne se fait pas sur les côtes françaises. Et donc souvent des métiers qui sont donc offshore, embarqués sur des plateformes ou sur des navires euh, assez techniques quand même, hein, mais de différents niveaux. Mais également euh, des opérateurs de systèmes euh, dits des ROV, donc euh, télécommandés à distance. Deuxième secteur, c'est plutôt les énergies marines renouvelables. Donc là, on n'est plus dans le fossile. C'est un secteur euh, émergent. Et qui concernent à la fois les énergies utilisant la houle, les courants ou le vent, voire l'énergie thermique des mers. Je pense qu'on y reviendra plus tard. Donc, troisième secteur, les ressources biologiques marines. Donc là, la pêche, en l'occurrence, qui reste très développée, notamment sur Manche Atlantique, un peu moins sur la Méditerranée, et où il y a des besoins importants en termes de, de marins, pêcheurs, qui sont d'ailleurs des métiers très bien payés. Et puis les biotechnologies bleues, où là on est vraiment dans la recherche. Donc c'est un peu l'avenir, c'est utiliser la faune et la flore marine pour en extraire des molécules qui pourront servir des applications pour des médicaments, pour la santé, pour la cosmétologie, pour l'agroalimentaire. Après on a un quatrième domaine qui est l'environnement et l'aménagement du littoral. Donc là c'est plutôt à la fois la qualité des eaux en respectant des directives européennes sur le bon état écologique des masses d'eau marines, donc euh, beaucoup de développement de capteurs. Donc ça génère la réglementation de nouveaux marchés et donc aussi de, de nouveaux métiers. Mais aussi euh, les risques, la protection des, des côtes contre l'érosion, contre les submersions. Et donc là, on a aussi des activités qui sont en lien avec les sciences humaines et sociales. au niveau de la géographie ou de, des problématiques d'impact sur les populations. Et puis il y a un secteur un peu en émergence qui est le génie écologique côtier où là on va s'intéresser à la restauration, puisqu'on dit il faut souvent donc éviter ou compenser, donc si on ne peut pas éviter. Donc compenser, c'est restaurer le milieu et ramener de la biodiversité là où il n'y en a pas. Donc ça, ce sont des biologistes marins, qui sont souvent donc les métiers recherchés, avec aussi des compétences techniques complémentaires. Après, nous avons un cinquième domaine dans les ports, infrastructures et transports, aussi bien les ports de plaisance que les grands ports maritimes. Et là, c'est des métiers liés effectivement aux portuaires, hein, gestionnaires de ports, mais aussi euh, marins, pilotes, euh, donc euh, les remorqueurs dans les grands ports. Et puis des activités autour de la manutention, bon, les dockers, et puis la logistique, bien évidemment, qui est une activité donc, euh, complémentaire. Et aujourd'hui, on parle de ports connectés ou smart ports. Qui, est de, de, qui va ouvrir de nouveaux métiers dans le numérique. Et enfin, le naval et le nautisme qui concernent quasiment tous les types de navires, que ce soit des navires militaires, ce soit des navires civils ou des navires de grande plaisance ou de plaisance, hein, qui est une activité très soutenue, en particulier en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors, la construction, ce n'est pas ici, c'est l'ouest euh, de la France. Euh, par contre, la réparation et la maintenance, c'est majoritairement euh, dans notre région. Et puis, on commence à parler de déconstruction. Mais ça reste quand même une activité qui est peu développée à ce jour. Et ces activités-là couvrent quasiment tous les métiers. Merci, Monsieur Barahona. On passe tout de suite à la première séquence. J'accueille maintenant Marina Jovanovic de l'association La Touline. Gwenaëlle Wang, qui est conseillère spécialisée dans le nautisme au Pôle emploi d'Antibes et Yasmina bouché qui est conseillère et référente numérique à l'agence Pôle emploi d'Istre. Alors, les métiers de la mer, on parle de yachting, on parle d'industrie. Maintenant que nous avons une vision d'ensemble de ce secteur, pouvez-vous nous dire, Marina, où se trouvent les opportunités d'emploi oui, Sylvie, effectivement, le secteur maritime génère aujourd'hui plus de 300 000 emplois directs au niveau national, donc bien plus que les industries aéronautiques, euh, de télécommunications ou euh, automobiles. Euh, le secteur maritime est représenté par quelques centaines de métiers différents, euh, de caractère artisanal, industriel ou de service, euh, donc tout au début, pour vous repérer, pour vous orienter dans cette riche diversité des métiers de la mer, il faut d'abord être à l'écoute de soi et déterminer, donc, soit on souhaite partir en mer et travailler à bord des navires professionnels, ou bien on veut rester à terre, tout en travaillant en lien avec la mer. Donc, si on souhaite partir en mer et donc travailler à bord des bateaux, il y a des métiers, bien, beaucoup de métiers différents. Donc, par exemple, le métier de matelot, capitaine, euh, lieutenant, mécanicien, électricien, cuisinier, euh, steward, stewardesse, etc. Également, on peut exercer sous l'eau aussi, en étant scaphandrier ou moniteur de plongée. Si on souhaite rester à terre, si on aime le travail manuel, on peut exercer dans les ateliers de la conception ou de la réparation et maintenance navale. Les métiers comme architecte naval, soudeur, chaudronnier, tuyauteur, mécanicien, électricien. Ou bien on aime être sur le terrain on parle plusieurs langues, également on a un bord relationnel, alors on peut se diriger vers euh, la filière de transport maritime. Donc tous les métiers autour de la gestion du, du transport maritime, de, de, de passagers et de marchandises, donc les métiers comme agent maritime, commissionnaire de transport, assureur maritime, etc. etc. Donc la palette elle est assez, assez large. L'essentiel de ces emplois maritimes est effectivement concentré sur le littoral, dans les régions comme notamment Normandie, Bretagne, Poitouche, Charente, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Occitanie également, et les entreprises maritimes offrent aujourd'hui beaucoup d'opportunités de carrière intéressantes. Par contre, l'attractivité des métiers de, de, de la mer est quand même euh, tempérée par certaines contraintes. Donc, par exemple, la saisonnalité euh, ou un rythme de travail assez soutenu euh, ou embarquement sur plusieurs semaines. Ou moi, donc on est bien loin de notre domicile, de, de, de notre famille. Euh, également, la nature d'activité peut être assez cyclique aussi. Et euh, en revanche, certains secteurs d'activité euh, constatent une vraie pénurie. De, de la main d'œuvre qualifiée, notamment par exemple pour des métiers de soudeur, chaudronnier, tuauteur, euh, mécanicien euh, pour lesquels les professionnels au quotidien nous euh, témoignent, donc un manque de, du, du personnel qui est opérationnel et disponible à l'immédiat. Donc pour tous ces métiers-là, euh, il existe une offre de formation euh, qui est riche qui est accessible à toute personne, donc euh, d'un niveau 5 CAP à un niveau 1 Master Doctorat, à des hommes comme à des femmes. Par contre, au-delà des, des, des, des formations du savoir-faire, il faudra disposer aussi d'un savoir-être. Il faudra donc compléter ses compétences techniques par un certain savoir-être. Pourquoi Parce que les conditions euh, du travail sont assez spécifiques. Euh, notamment en ce qui concerne les métiers de la mer, en, les métiers embarqués en mer, soit on sait faire, soit on ne sait pas faire, soit les conditions nous, nous conviennent, soit elles nous conviennent pas. Donc de ce fait, il est Très important pour pouvoir réussir euh, son projet professionnel en lien avec le secteur maritime. Donc d'être bien informé, d'être curieux, d'être mobile au minimum au niveau régional et voir encore plus au niveau national et international. Et puis surtout être bien accompagné et bien orienté. D'accord. Donc on, a, on vient de voir, il y a bien deux familles, deux grandes familles. Les métiers embarqués et les métiers à terre. Donc Gwenaël. En ce qui concerne les métiers embarqués, quels sont-ils Est-ce que vous pouvez nous les décrire Alors concernant la grande plaisance professionnelle, on a euh, comme métier les métiers de stewardesse, steward, marin, euh, cuisinier à bord embarqué, et les capitaines et mécaniciens. Euh, tous ces métiers sont également régis par une réglementation internationale, euh, avec une formation euh, qui est une formation relativement pointue, euh, comme a dit Marina, il y a aussi un savoir-être qui est impératif. On a affaire à une clientèle de luxe, donc en fait, c'est euh, une filière d'excellence, on va dire. Euh, ces formations, en fait, peuvent être accessibles pour les métiers de service comme les stewardesses, les cuisiniers, par un certificat de brevet euh, de sécurité. Mais par contre, par exemple, pour les capitaines ou les mécaniciens, ce sont des formations qui sont avec un diplôme, mais qui doivent être brevetées par du temps de navigation maritime. Exemple d'un capitaine, un capitaine 200, doit passer par un certificat de matelot de pont pour pouvoir accéder, après avoir navigué six mois en tant que marin, sur un moteur yacht par exemple, pour pouvoir accéder à la formation du capitaine 200 qui, une fois qu'il aura la formation, devra encore réembarquer en tant que marin au second pendant au moins 12 mois pour pouvoir breveter son diplôme et pouvoir prendre un commandement. D'accord. Et alors, par exemple, si on a un permis bateau, Gwenael, est-ce qu'on peut exercer un métier embarqué Un permis bateau ne, ne suffit pas pour pouvoir exercer un, permis, un métier embarqué, pardon, que ce soit au niveau du service ou que ce soit au niveau euh, de commandement, ou capitaine, ou mécanicien. Comme je l'ai dit, en fait, il y a des formations qui sont vraiment très pointues, très spécifiques. C'est soumis à une réglementation internationale, donc en fait au niveau de la sécurité. Donc il y a vraiment des certifications qu'il faut avoir. Un permis bateau, peut-être un plus, mais ne peut en aucun cas permettre un embarquement. D'accord. Alors vous avez parlé de certification aussi Ces certifications, elles sont à vie Non, alors les certifications et certains modules des formations de capitaine ou de mécanicien doivent être renouvelés tous les 5 ans. D'accord. Alors Marina, si on revient sur les métiers à terre, est-ce qu'il y a des contraintes spécifiques sur ces métiers euh, Oui, comme je disais tout à l'heure, les conditions du travail sont assez spécifiques. Euh, donc il faudra disposer au-delà des compétences techniques, il faudra avoir certaines attitudes et euh, également certaines qualités. Donc par exemple, euh, la sens de, le sens de responsabilité, la rigueur, euh, l'esprit euh, d'équipe, la solidarité, l'esprit d'initiative sont des qualités assez importantes dans le secteur maritime. Après, à savoir que si on parle des conditions du travail, il faut par exemple ne pas avoir la peur euh, de travailler à hauteur. Il ne faut pas avoir de vertige, il ne faut pas, avoir, il ne faut pas être claustrophobe, par exemple, parce qu'on peut être amené de travailler dans une coque d'un bateau. Donc, en fait, il faut aussi être habitué à travailler dans toutes les positions euh, quand on intervient sur, sur un bateau. Également, euh, euh, il est très, très important d'être réactif. Aujourd'hui, il y a un bateau qui arrive sur le port, il y a une panne qui a été diagnostiquée, il faudra donc répondre tout de suite à la demande, être en capacité donc de venir sur place et effectuer le travail demandé. Alors, on parle aussi de maritimiser ses compétences. Gwenaëlle, comment est-ce qu'on fait pour maritimiser ses compétences Alors, en fait, il suffit d'avoir des aptitudes, un certain savoir-être déjà de base. Il faut savoir qu'on a... Comme l'a dit Marina aussi, il y a des conditions de travail, donc il faut être en accord avec ces conditions de travail. Une fois qu'on a bien réfléchi à son projet professionnel, il est vrai que l'on peut justement maritimiser ses compétences. Exemple, un cuisinier qui serait sur de la restauration traditionnelle, mais un peu haut de gamme, peut, en passant un certificat de base à la sécurité, pouvoir embarquer. Bien sûr, il faut l'anglais aussi, toujours. Et par contre, pour tous les métiers qui sont à terre, euh, on peut prendre des compétences qui sont de base, c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, euh, un carrossier, qui aurait des compétences de carrossier, pourrait très bien être maritimisé, on peut faire une immersion professionnelle, immersion professionnelle qui est une mesure pour l'emploi qui va permettre au candidat non seulement de confirmer son projet, puisqu'il va être dans l'entreprise pendant quelques jours ou quelques semaines, et l'entreprise le, le, va pouvoir vérifier les aptitudes qui vont pouvoir être transférables. Derrière, on peut mettre en place une action de formation préalable au recrutement, l'employeur va nous faire un plan de formation et va former la personne en tutorat avant l'embauche. D'accord. Alors je vous propose justement de regarder le témoignage de Valérie Lofasso et de l'entreprise Active Bois qui va nous expliquer comment elle recrute des ébénistes et des charpentiers de marine. La société active est une société spécialisée dans le bois et notamment dans le secteur de la grande plaisance. Nous travaillons sur des yachts et des voiliers de luxe. Ce travail est un travail de haute qualité exigé par notre clientèle. et est orchestré par Joël Braillard, qui est un homme passionné, qualifié, expérimenté dans le domaine du nautisme depuis de nombreuses années. Notre travail consiste à faire des aménagements intérieurs, exemple plancher, meubles, et il nous est même arrivé de créer, de renover des cabines entières. On s'occupe aussi de tous les aménagements extérieurs, notamment on refait des ponts, des joints de pont, des jacuzzi. Voilà en gros notre travail. Notre activité est saisonnière. Euh, la forte saison, euh, c'est du de, mois d'octobre de à juin. Il nous est arrivé d'avoir jusqu'à 17 collaborateurs dans l'atelier. Et les profils que nous recherchons, ce sont euh, des ébénistes, secteur euh, nautisme, charpentier de marine. Quand nous déposons nos offres, euh, nous avons euh, très peu de retours euh, pour des candidatures de, à profil qualifié. On a très peu de personnes qualifiées. Donc, nous recherchons des candidats pour, euh, qui ont un savoir-faire de base dans le domaine du bois. Et ensuite, euh, ce qui compte, c'est la motivation, le sérieux, la rigueur chez nos collaborateurs. Ensuite, ils apprennent les, spécific les spécificités du motisme en poste. <musique> Pôle emploi nous accompagne quand nous déposons euh, des offres en nous proposant euh, des profils. D'ailleurs, je remercie au passage Madame Young, qui est notre conseillère, et qui euh, a un dynamisme, une réactivité. Euh, elle est vraiment à notre écoute, et c'est très important pour nous. Euh, dernièrement, elle nous a proposé plusieurs candidatures, euh, notamment un jeune, euh, Thibault. Ce jeune, qui, avait, euh, qui était charpentier de base, euh, s'est bien adapté au poste. Euh, il était très sérieux, très motivé et euh, il, nous en, il nous a donné envie de, de le garder. D'ailleurs, son CDD euh, se transforme en CDI euh, actuellement. Alors Yasmina, on a vu que dans les métiers de la mer, il y a une grande diversité. Mais si on veut se jeter à l'eau... Comment est-ce qu'on s'y prend ou est-ce qu'on peut trouver des informations Alors, nous avons différentes sources d'informations. Donc, notamment, on peut accéder à la plateforme numérique de Pôle emploi, donc l'Emploi Store, donc qui est accessible via le site de pôleemploi.fr. Donc, cette plateforme numérique nous permet en fait de glaner de l'information à partir de centres d'intérêt. Donc, là, la personne recherche de l'information, donc elle va aller sur Choisir un métier. Et on peut aller sur l'application en fait Service ondissable TV. Donc là, je vais aller chercher l'application. Ah, ça n'a ça pas pris, là. On rentre des mots clés, là C'est ça, ça. nous rentre de des mots, mots clés, oui, tout à fait. Pour pouvoir, après, accéder à l'application. Et on fait Rechercher. Et on arrive à cette application-là. On clique sur l'application pour pouvoir y accéder. Donc une image qui représente ce que l'on va retrouver lorsqu'on va accéder à ces parties. Et là, le candidat pourra aller chercher par thématique les vidéos qui vont pouvoir en fait lui expliquer le métier. Donc sur la thématique mer et rivière, donc, qui se situe voilà. ici, Donc il va y avoir plusieurs vidéos donc des professionnels qui vont expliciter le métier. Donc la personne pourra avoir des informations sur les compétences, les conditions de travail et d'autres vidéos, bien sûr, sont accessibles en dessous, en fonction du métier sélectionné. Il y a d'autres on... possibilités aussi là. Bien sûr, il y a d'autres possibilités. Donc, on peut accéder au site de la Fédération euh, euh, euh, le, des indus... Industries Nautiques. Donc, à ce niveau-là, différentes clés d'entrée, notamment sur les dossiers du nautisme. Il peut y avoir aussi, euh, accé... il peut accéder à la base documentaire, donc euh, à ce niveau-là d'autres informations en fait sont accessibles plus bas. Très bien. Alors Marina, euh, avant de, de nous quitter, vous avez peut-être la possibilité de nous dire quelques mots sur la structure que vous représentez Je représente l'association La Touline qui euh, depuis 28 ans maintenant euh, oriente et accompagne toute personne qui souhaite s'orienter vers l'emploi maritime. Donc si vous avez un projet de formation ou d'emploi maritime, n'hésitez pas à solliciter euh, nos équipes. Nous couvrons donc déjà l'ensemble du littoral français avec un siège social qui se trouve à Brest. Nous avons également une antenne à Nantes, à Lorient, et puis à Marseille et à la Seine-sur-Mer pour Provence, Col euh, Alpes, Côte d'Azur. Nous sommes une équipe de spécialistes donc, des métiers de formation maritime, de la réglementation maritime. C'est très important parce que, notamment pour les métiers de marins, qui sont encadrés par la loi et euh, de ce fait, il est très important de pouvoir vous bien guider et orienter vers les formations et certificats nécessaires et puis dispenser donc, par les organismes de formation qui sont agréés par les affaires maritimes. Également, notre valeur ajoutée, c'est notre réseau de partenaires, donc euh, les entreprises avec lesquelles on travaille au quotidien, donc les entreprises maritimes, les organismes de formation, les affaires maritimes, le service public de l'emploi donc, toute cette palette de, de nos partenaires nous permet de, au mieux, aider les personnes qu'on accompagne au quotidien et donc vous aider à réussir votre projet professionnel. Nous sommes reconnus d'utilité publique et certifiés démarche qualité. Merci. Je vous propose maintenant de regarder le témoignage de Jean-Christophe Clapson de Pôle emploi Bretagne qui nous parle de la semaine de l'emploi maritime organisée chaque printemps. L'économie maritime, c'est avant tout un potentiel d'emploi. En Bretagne, c'est actuellement 100 000 emplois et des secteurs qui recrutent. C'est aussi la croissance de demain et tous les métiers et les emplois qui l'accompagnent. En 2030, il est annoncé le doublement de l'activité économique maritime. L'économie maritime, ce n'est pas uniquement les métiers traditionnels tels qu'on peut le penser, marins-pêcheurs ou autres. C'est toute une multitude de métiers qu'on retrouve notamment sur le littoral, comme la construction navale et par exemple les activités balnéaires et touristiques. Pour la deuxième année, 30 agences de Pôle emploi se sont mobilisées avec l'État, le Conseil Régional et plus de 80 partenaires pour organiser une manifestation qui s'appelle la Semaine de l'Emploi maritime. La Semaine de l'Emploi maritime, c'est l'occasion pour les équipes de Pôle emploi de parler de ces métiers, des formations, et d'aider et d'accompagner les recrutements des entreprises. Cela nous permet d'orienter les demandeurs d'emploi vers tous ces métiers porteurs. C'est une innovation parce qu'il s'agit d'une démarche globale qui recouvre plus de 50 secteurs d'activité différents. Traditionnellement, nous avons l'habitude d'aborder ces métiers et ces secteurs de façon séparée. Avec le maritime, nous les prenons tous en considération sur une même manifestation. L'emploi maritime en Bretagne et dans les régions littorales, c'est évidemment aujourd'hui, mais c'est surtout demain. Pour continuer d'en parler, nous avons construit un site internet, www.semaine-emploi-maritime.fr Ce portail nous permettra de continuer à promouvoir les métiers de la mer, à parler des formations et des emplois maritimes. La prochaine édition de la Semaine de l'Emploi maritime aura lieu au printemps 2018. On l'a vu, les métiers de la mer représentent un potentiel d'emploi sur l'ensemble du littoral et c'est le cas notamment de la grande plaisance, dont nous allons maintenant parler plus en détail. Pour parler de la grande plaisance, j'accueille maintenant Laurent Falaise, président de Riviera Yachting Network. Pouvez-vous nous parler de votre réseau alors, notre réseau Riviera Yachty Network est composé de plus de 90 entreprises, des entreprises majeures dans la, tout ce qui est réparation, refit et maintenance de yachts aujourd'hui sur euh, la Méditerranée française. C'est plus de 800 yachts réparés chaque année. On est passé, de, en l'espace de plus de 20 ans, de 80 navires à plus de 800. Donc... Un marché porteur. C'est 250 millions d'euros de chiffre d'affaires dans la maintenance et les réparations pour 2500 emplois, directs et indirects. Et c'est une multitude de sous-traitants, de TPE, je dirais, d'artisans du luxe. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer globalement ce que c'est la grande plaisance et nous définir un peu la filière en quelques mots, nous parler un peu de son potentiel, de ce qu'elle représente Alors historiquement, le yachting, c'est une histoire d'hommes, d'hommes très riches, passionnés par la navigation, qui voulaient prendre du plaisir avec leurs amis, leurs familles, sur des très belles unités. Aujourd'hui, le yachting s'est professionnalisé. On appelle ça yachting professionnel. C'est des bateaux de plus de 24 mètres avec un équipage permanent et une qui ont une activité commerciale destination économique. Aujourd'hui, le yachting, c'est 10% du chiffre d'affaires du monde du luxe en France. C'est plus de 20 000 salariés en emploi direct et indirect. C'est 900 millions d'euros de retombées économiques pour notre région, région Provence-Alpes-Côte d'Azur et c'est je dirais, beaucoup d'avenir, d'espérance pour le territoire et nos jeunes. D'accord. Donc c'est un secteur dans lequel il y a beaucoup de débouchés. Et est-ce que vous pouvez nous parler en particulier des attentes qui sont celles des recruteurs Alors, le yachting, aujourd'hui, c'est 40 métiers qui sont recensés au niveau de la maintenance, réparation, refit. C'est des métiers en mutation permanente, qui demande des formations régulières, c'est la marinisation d'ensemble de métiers du bâtiment, avec des exigences que sont ce que est le monde du yachting, le monde du luxe, c'est-à-dire un phénomène d'excellence au niveau de la qualité, au niveau du comportement, au niveau de la propreté, au niveau de de, le, je dirais, de la langue. Impérative, c'est l'anglais au niveau des compétences, au niveau de la mobilité, de la disponibilité parce que l'activité yachting est concentrée sur pour la part de notre région, c'est l'activité saisonnière très estivale. Donc avec une très forte amplitude horaire, on se donne beaucoup même à la fois pour les chantiers, je parle pour les chantiers. C'est euh, les chantiers la période c'est à partir de la fin de la période de, de plaisir, c'est-à-dire du mois d'octobre jusqu'au mois de, de, de mars-avril. Là, euh, on a une plateforme technique unique au monde. On peut traiter tout type de bateaux, des bateaux de 24 mètres jusqu'à des bateaux de 180 mètres, voire 200 mètres. C'est la spécificité de notre réseau, avec un savoir-être historique des, des métiers de l'industrie lourde, et aujourd'hui, un savoir-être. Voilà, ce savoir-faire qui se lie avec ce savoir-être. Alors, pour illustrer vos propos sur le savoir-être notamment, nous allons découvrir les témoignages du capitaine Jean-Marie Dufour et Hélène Bonnet, Stewardess, à ses côtés. Alors, il y a trois groupes de postes proposés. Le premier groupe, il s'agit du groupe du pont. Le pont, ça comprend le capitaine, le second, les marins. Leur tâche euh, consiste essentiellement à conduire le bateau naturellement et également à, mise en, à mettre en œuvre tous les, les, les accessoires de loisirs, jet-ski, ski nautique, euh, bouée, éventuellement plongée. Le second groupe, c'est la machine. La machine, c'est le chef mécanicien, son adjoint, éventuellement des électriciens qui, eux, ont la charge de la mise en œuvre et d'entretien de toutes les installations énergie-propulsion, et également production et distribution d'énergie électrique. Ensuite, le troisième groupe, bien entendu, c'est l'hôtellerie, c'est le groupe qui est quand même le plus visible, et qui est le, toujours le plus en contact avec les clients, les propriétaires du yacht. Donc, dans, dans ce groupe, on trouve bien sûr la partie cuisine avec un chef, le deuxième élément, c'est la partie steward ou stewardess, mais plutôt stewardess. C'est une personne généralement féminine, mais qui est multi multicompétence, puisqu'elle a en charge un large secteur qui va de l'entretien des cabines à, au service à table à l'art floral, en passant par la buanderie. Alors, les qualités que je vais rechercher, d'abord, c'est un savoir-faire propre à l'emploi proposé, donc avoir le, les qualifications pour le faire, et aussi naturellement un niveau d'anglais suffisant pour pouvoir travailler dans un contexte très internationalisé. Ensuite, le, la deuxième qualité, naturellement, c'est un savoir-être qui se manifeste de plusieurs manières, déjà par la présentation qui doit toujours être, être irréprochable, et euh, par une capacité à pouvoir établir des relations agréables avec une clientèle haut de gamme sans tomber dans les excès, et avec la discrétion toujours comme fil rouge tout au long de sa journée. Une capacité d'adaptation pour répondre à la variété des demandes qui peuvent être exprimées par la clientèle. Alors donc, Il faut également une bonne stabilité psychologique pour faire face à un rythme de travail soutenu dans un milieu confiné. La conversion elle date de 6 ans maintenant, et en fait, elle est due à une rencontre avec une amie qui faisait ce travail il y a longtemps, mais avec qui j'avais des saisons. Enfin bref, j'ai un passé qui a beaucoup à voir avec l'hôtellerie, avec euh, les personnes âgées, avec euh, euh, plein de trucs qui font que ça permet de travailler sur un bateau. Euh, J'ai toujours fait de la voile, des régates et tout, mais je ne oui, pensais, pensais pas, pas que ça, ça pouvait être un travail. Et donc, euh, en, en re-rencontrant cette amie euh, avec qui j'avais fait de la restauration il y a 15 ans de ça, c'est une trop belle idée, idée est venue, euh, euh, et voilà. Euh, à travers euh, le pôle emploi d'Antibes, euh, à qui j'avais demandé de m'envoyer des CV, et euh, donc euh, nous avons pris contact l'an dernier euh, à cette époque de l'année et nous avons collaboré une première fois et Alain est revenu avec nous cette année. J'en suis ravie, je me regarde. En revanche, effectivement, comme disait Jean-Marie, c'est un travail quand même, c'est du condensé, mais c'est du loup, mais bon, il faut le ça. Si on a bien compris, il y a donc une compétence que l'on retrouve dans de nombreux métiers de la mer, c'est l'anglais. Donc si je veux évaluer mes compétences ou si je veux me perfectionner dans cette langue, quels sont les outils, les applicatifs, les, les services, les ouais. sites internet qui sont à ma disposition alors, nous avons notamment donc, toujours la plateforme numérique Emploi Store. Donc, il y a possibilité d'accéder à des applications. Donc, dans un premier temps, la personne doit s'évaluer avant de se former. Donc, pour accéder à ces applications, le candidat ira sur le centre d'intérêt se former. Ensuite, il pourra intégrer une clé d'entrée qui est l'anglais. Anglais, Anglais ah, voilà. Bon. Ça voilà, paraît. exact. On lance la recherche et donc vous voyez il y a plusieurs applications qui apparaissent. Donc par exemple pour une évaluation, on peut aller sur Simulang. Donc on y accède par ce biais-là. Donc Simulang permet en fait d'évaluer sa compétences fonctionnelles. Pour y accéder, c'est parti et la personne peut démarrer son serious game. Ensuite, concernant la formation, le candidat pourra accéder à diverses applications par exemple du Olingo, Et c'est le même principe, le candidat clique c'est parti, peut intégrer donc cette appli à travers le web. Et le candidat en fait pourra bénéficier d'une formation soit de premier niveau donc dans le cas d'une initiation ou sur du perfectionnement de compétences. D'accord. Merci. Je vous en prie. Alors, c'est Exigences d'excellence qui existent sur les métiers embarqués, est-ce qu'on les retrouve dans les métiers à terre et notamment dans la maintenance Alors, oui, bien sûr, parce que comme il y a d'abord besoin d'un savoir-faire qui vient effectivement de l'industrie navale, donc très technique, mais en même temps, comme l'a expliqué Laurent Falaise, on est dans une industrie de luxe avec des navires qui sont quand même très sophistiqués qui appartiennent à de riches propriétaires et qui, dans les phases en plus de réparation, euh, ont parfois la présence des équipages, du capitaine, etc. Donc, euh, si euh, ce savoir-faire doit être complété d'un savoir-être euh, à, à bord du bateau, même si le bateau est à terre ou dans une forme, hein, et, et ça, c'est fondamental. Alors, la langue, ça a été souligné, bien évidemment, il faut la maîtriser. Mais donc, on doit vraiment associer les deux. Ce qui nécessite souvent des formations donc spécifiques ou complémentaires, on va dire. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces navires, souvent ils sont coconnés. Donc on voit bien que le traitement qui est fait à bord est différent des traitements qui sont faits sur les chantiers classiques. D'accord. Alors pour nous en parler plus particulièrement des métiers liés à la maintenance, j'accueille maintenant Jean-Gabriel Tridon, qui est le directeur général de Blom Voss la Ciotar. Jean-Gabriel Tricdon, bonjour. Vous êtes donc le directeur général de Blom Voss à la Ciotat. C'est un chantier naval qui s'occupe de la maintenance des yachts de plus de 80 mètres. Alors concrètement, lorsqu'on parle de maintenance, de quoi parle-t-on précisément Eh bien la maintenance, c'est finalement… Euh... Euh, l'équivalent de ce qu'on retrouve avec sa propre voiture. Donc, euh, euh, le besoin d'une révision, le besoin d'un contrôle technique sur une base régulière pour vérifier euh, que euh, tout aille bien, pour également euh, faire en sorte de euh, pourvoir aux soucis qui pourraient avoir lieu plus tard et éviter que le bateau soit un, un danger pour soi-même ou pour autrui. Voilà dit de manière globale. D'accord. Et toujours concrètement, alors, quels sont les, les différents métiers que l'on retrouve sous le terme de maintenance alors, La maintenance navale, d'abord, c'est un élément parmi d'autres dans la réparation navale. Donc, euh, la maintenance navale, on peut, euh, il faut voir un bateau comme un ensemble de volumes et de surfaces, euh, donc des volumes techniques, euh, tels que la salle des machines ou euh, la passerelle de navigation, des volumes de travail également pour l'équipage, de vie pour l'équipage, et puis des volumes de vie pour le propriétaire, donc avec des standards très différents les uns les autres. Et puis des surfaces, donc des surfaces extérieures telles que la peinture de superstructure, qui est différente des surfaces peintes sous la ligne de flottaison, euh, avec des degrés, euh, par exemple, d'agressivité environnementale euh, différents. Et puis euh, des surfaces intérieures qui vont faire appel également à la décoration euh, euh, d'intérieur. Donc on va se retrouver sur une gamme de métiers euh, techniques et sur une gamme de métiers euh, également euh, artistiques. La maintenance, euh, je disais, fait partie de la réparation, c'est-à-dire qu'on inclut bien souvent... Euh, des prestations euh, de réparation après accident euh, qui vont faire plus appel à, à euh, de la soudure, à, à, de la chaudronnerie, à, à, à, éventuellement de la mécanique navale, et également des opérations à, plus rares en ce moment de jumboisation, donc d'extension de, de navire par exemple ou de modification intérieure du navire euh, où là on parle de projets beaucoup plus importants avec euh, des corps de métiers encore plus divers et variés. Euh, nous faisons également appel énormément à la sous-traitance dont je pense que nous aurons l'occasion de parler euh, et qui donc euh, fait la force d'un chantier naval puisque euh, 70 à 90% euh, des prestations effectuées sur un bateau reviennent à la sous-traitance. Merci. Et alors, est-ce qu'il y a euh, des spécificités, euh, j'ai cru comprendre que oui, dans cette activité Et comment se font les recrutements Parce que c'est ça qui nous intéresse aussi. Alors les recrutements se font euh, de manière directe et indirecte, c'est-à-dire euh, directement en cela que le chantier naval a ses propres besoins euh, d'emplois qui sont donc euh, euh, sur une longue période. Euh, et puis des emplois euh, que j'appelle moins indirects, qui, donc, donc les emplois... Par la sous-traitance suivant euh, nos besoins par exemple les métiers du bois les métiers euh, de la vitre euh, le métier de la peinture euh, le métier euh, de l'électronique de l'électrique euh, de, de la mécatronique euh, seront des métiers euh, de sous-traitants alors que euh, les métiers de services euh, généraux aux navires euh, seront eux des métiers du chantier naval et là, on a euh, des métiers très divers, on a des métiers euh, de, de travaux manuels, euh, pré préparer par exemple l'atinage d'un navire, c'est-à-dire les blocs sur lesquels le navire sera posé lorsqu'il sera à sec. Euh, il va y avoir également euh, des tâches de plomberie, euh, et puis on va avoir des métiers plus administratifs, tels que les achats, la vente, euh, la comptabilité. Et on va avoir des métiers qui, eux, seront plus axés sur la technique d'ingénieur, chef de projet, coordinateur, euh, euh, directeur technique, finalement, euh, de l'ensemble projet, interface entre le client, le chantier naval et, euh, bien entendu, la sous-traitance. D'accord. Donc, euh, en fait, on a parlé d'entreprise ou d'activités euh, très spécialisées et... Euh, pour illustrer ce propos, je vous invite à regarder le témoignage de Véronique Bonneau, qui est co-dirigeante de Voileries Saleries SNS. Nous avons trois métiers. La voilerie, la sellerie et le gréement. Toutes ces trois activités bah, se, se passent en atelier. On est artisan-commerçant, ce qui fait que l'on a deux, deux espaces de travail et on travaille avec les machines à coudre, on travaille avec les sertisseuses et on travaille aussi bien dans l'atelier que sur le bateau du client. Mais au jour d'aujourd'hui, nous manque des gens un peu polyvalents qui peuvent être un soutien, Bon, d'abord parce que nous, en co-gérants, on prend de l'âge, effectivement euh, il y a beaucoup d'activités très physiques. Euh, les, les voiles sont lourdes, euh, les, les gens sur les bateaux sont de moins en moins capables de le gérer. Il y a un vieillissement de la population sur, le, sur les bateaux de plaisance euh, au niveau des particuliers. Et donc, ils sollicitent de notre part énormément d'actions en main d'œuvre, d'être dégrés leurs bateaux, regrés d'être à même d'aller leur chercher leur voile, de leur apporter à bord et de gérer tous leurs petits incidents qu'ils n'arrivent plus à gérer eux-mêmes. Il faut des gens qui sont passionnés parce qu'on est lié à des connaissances de, du fonctionnement du bateau, on est lié à, à une diversité très importante d'activités, de, de, de confection. Et en plus, il nous faut des personnels qui, qui aient la capacité de voir en trois dimensions pour pouvoir réaliser, imaginer, fabriquer, livrer, utiliser les produits qu'on qu conçoit. Effectivement, nos métiers sont des métiers où on s'aperçoit que c'est plus le, la spontanéité qui fait qu'on on rentre en contact avec les personnes, qu'ensuite on découvre chez eux ces compétences et ce goût du travail derrière une machine à coudre euh, pendant de longues heures, de, de, de, de devoir bouger sur un bateau et d'être hyper réactif, de pouvoir comprendre la, la demande et de pouvoir la réaliser. Et en, en fait, on n'a pas d'acte, on n'a pas de cassure d'acte. Chacun va aller presque de A à Z, de, du, du début du projet du client jusqu'à sa livraison. Ce qui fait qu'il faut être capable de gérer et le, la compréhension, et le déclinement, et la, et la réalisation derrière de ce qu'on a pu imaginer. Donc la maintenance, c'est aussi une activité saisonnière Absolument, en euh, principe de septembre à juin. Euh, et donc euh, on a des besoins également euh, en intérim euh, qui euh, se font euh, ressentir. Et puis, euh, pour reprendre un petit peu ce qui a été dit précédemment, à part le savoir-faire et savoir-être, c'est également euh, la flexibilité et l'ouverture d'esprit qui euh, sont très importants sur un chantier naval. Merci. Alors maintenant, si on veut postuler, comment faut-il s'y prendre Alors pour candidater, différents sites existent. Donc notamment, on peut aller sur le site de Paul mer Méditerranée. Donc il y a un accès pour visualiser et candidater sur des offres d'emploi, à ce niveau-là. Donc le candidat aura une visibilité sur différentes offres en alternance, et notamment par exemple le poste d'assistant de service, donc avec bien sûr un détail de l'offre à ce niveau-là. Et ensuite, le candidat pourra également déposer sa candidature de façon spontanée en allant sur dépôt de candidature. Hop là. Et là, vous avez le, le détail en fait des éléments à intégrer. Bien sûr, il y a d'autres sites qui existent et notamment on peut faire une recherche par mot clé en prenant le moteur de recherche Google en tapant recrutement port et on peut accéder. À ce site Rivière-Rapport, où il y a un descriptif en fait, de la structure. Et tout en bas, nous avons aussi l'email du service recrutement. Et le candidat pourra transmettre son CV, sa lettre de motivation par ce biais-là. Pour optimiser son retour à l'emploi, le candidat aussi pourra accéder à l'application, en fait, la bonne boîte qui est accessible sur la plateforme numérique Emploi Store. Alors, hop là, bien sûr. Donc, pour accéder à cette application, donc la, le candidat est sur le centre d'intérêt préparer sa candidature. D'accord. Donc, cette et application apparaît à ce voilà. niveau-là. Donc, c'est toujours pareil. On clique et c'est parti. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir en fait identifier des entreprises à partir d'un métier. Donc, on va prendre l'exemple du métier mécanique Hop, marine, par exemple, de marine. On va intégrer une mobilité, donc par exemple Brest. Ensuite, on lance la recherche. Là, donc, apparaissent deux entreprises. Bien entendu, on peut élargir, donc parce que c'est à 10 km de Brest, on peut élargir à la France entière et, c'est une évidence, on a beaucoup plus d'entreprises, donc 28 entreprises. Le candidat peut aussi sélectionner un secteur d'activité. Par exemple, il est intéressé par la construction de bateaux et de plaisance. Donc ça affine la recherche, et pour avoir donc, des éléments d'information concernant la structure, donc un premier niveau d'information, on clique sur le nom de la société. Donc le candidat pourra proposer ses services, donc l'entreprise dit qu'il préfère une présentation spontanée, ou euh, ben, le, un coup de téléphone si c'est nécessaire, parce qu'il y a le numéro de téléphone qui s'affiche. Et nous avons notamment en fait, le potentiel d'embauche qui apparaît, qui est important par exemple pour la société Katana. D'accord, merci je en Patrick Barahona, est-ce que vous avez d'autres informations importantes à nous donner sur les potentiels d'emploi Alors, ce qu'on peut constater, c'est que la construction navale, hein, qui n'est pas en région méditerranéenne, mais qui est plutôt bassin d'emploi, donc euh, ouest, hein, Bretagne, Normandie, euh, Pays de la Loire, euh, sur la réparation euh, navale, transformation de navires, maintenance, euh, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, est parmi une des régions les plus dynamiques en Europe. Ça a été dit sur la grande plaisance, avec 800 bateaux qui sont quand même traités, ce qui est énorme. Vous avez la base navale de, de Toulon, qui est la première base navale militaire euh, en Méditerranée, où est maintenu 80% de la flotte française. Et puis vous avez maintenant un chantier aussi de réparation civile à Marseille, qui opère déjà deux formes et qui va opérer la plus grande forme de Méditerranée, qui est la forme 10, pour pouvoir traiter les bateaux de croisière. Donc tout ça donne une dynamique, qui n'existait pas il y a dix ans et qui redonnent en fait un intérêt, un gain d'intérêt, je pense, pour les, les jeunes qui ou les moins jeunes qui rechercheraient un emploi dans ces, dans ces métiers-là. Et, et on a vu qu'effectivement les emplois sont, sont très divers, donc on peut communiquer là-dessus et on peut encourager, je pense, les, les jeunes à, et les gens qui seraient en reconversion aussi peut-être d'emploi à s'intéresser à ce secteur d'activité. Il y a bien un lien entre opportunités d'emploi, si je comprends bien, et euh, les carnets de commandes des entreprises. Oui, oui, directement. Alors, Le problème de la saisonnalité a été quand même mentionné à plusieurs reprises. Je pense que ce qu'on constate, si on regarde la, la réparation militaire, euh, c'est aussi des chantiers qui durent assez longtemps actuellement. C'est d'actualité, puisqu'il y a le, le grand carénage du, du, du porte-avions de notre porte-avions, puisque nous n'en avons aucun, le Charles de Gaulle, c'est 18 mois de, de travaux et 5 millions d'heures de travail, donc c'est quelque chose qui est énorme. Donc Il y a ces appels d'air en termes d'emploi qui se font sur la sous-traitance, sur l'intérim, sur... et, et qu'il faut concilier avec les autres activités qui, elles, sont peut-être euh, plus... Euh, pas exactement avec des cycles aussi euh, prononcés. Et tout l'enjeu va consister à faire un peu travailler ensemble, même si ce n'est pas exactement les mêmes métiers, euh, la grande plaisance, enfin les chantiers euh, navals de grande plaisance, la réparation civile et la maintenance militaire. Merci. Alors, il y a également des opportunités d'emploi à la Marine nationale. En effet, la Marine nationale recrute. Et la question, c'est pourquoi pas vous On ne pouvait pas évoquer les métiers de la mer sans parler des recrutements dans la Marine Nationale. J'accueille le maître principal Magnier, chef de bureau du recrutement de Marseille. Avec une première question pour vous, quels sont les métiers proposés par la Marine Nationale Alors la Marine Nationale, qui est parmi les meilleurs du monde, propose près de 3800 postes par an, dans plus de 50 métiers, pour des jeunes gens dynamiques, motivé, qui euh, compte tenu de, de, de l'activité opérationnelle euh, doit avoir cette jeunesse euh, qui est importante. Euh, la moyenne d'âge sur ces unités opérationnelles, on est sur du 29 ans avec un flux d'entrée à 20 ans. On recrute dans plus de 50 métiers, euh, ça peut être les métiers liés à l'aéronautique navale, les métiers liés à la maintenance, qu'on a retrouvé tout à l'heure mmh. dans les précédentes interventions, la restauration et encore plein d'autres métiers. D'accord. Et il y a des profils, en fait, avec euh, des caractéristiques particulières que vous recherchez, et puis quels sont aussi les contrats que vous proposez Alors, on propose euh, différents contrats à des jeunes de 16 ans à moins de 30 ans, d'un niveau de qualification de 3e à Bac plus 5, pour des hommes et des femmes, c'est très important. Et euh, les différents types de contrats que l'on peut proposer peuvent être des, contrats, des premiers contrats de 1 an, de 4 ans ou de 10 ans, avec des perspectives d'évolution en interne, d'évolution en grade, en qualification, compétences pour ensuite peut-être entamer une seconde carrière dans le civil. D'accord. En termes d'opportunités de carrière, vous avez un exemple un, un exemple concret, on peut rentrer avec un niveau troisième. On va être formé euh, d'abord au métier de militaire et de marin, puis à sa spécialité, avec des perspectives en interne de devenir officier marinier, donc un chef d'équipe, puis plus tard, par voie de concours interne, devenir officier spécialisé. Alors, si je suis intéressé, pas forcément moi d'ailleurs, je veux m'engager Comment est-ce que je fais Alors, plusieurs possibilités. Vous avez la possibilité d'aller sur le site internet êtremarin.fr où l'on vous propose les différentes perspectives d'emploi, de carrière, ainsi que des vidéos sur la, la vie du marin embarqué. Et également l'opportunité de rencontrer un conseiller en recrutement euh, au centre d'information et de recrutement des forces armées pour avoir une information personnalisée. D'accord. Alors, Monsieur Barahona la marine nationale recrute, et c'est une marine nationale qui est très qualifiée, très technologique aujourd'hui. Est-ce que, ou plutôt en quoi, est-ce que cela a un impact sur les industriels Alors comme ça vient d'être dit, effectivement, on a une des meilleures marines au monde. On a, la marine nationale a de nombreuses missions, et notamment surveiller, contrôler des espaces maritimes gigantesques. On est... La deuxième, euh, deuxième espace maritime au monde avec 11,5 millions de kilomètres carrés, notre zone économique exclusive. On reste quand même un petit pays, donc on a des, des moyens humains euh, limités. Et il faut aussi euh, des bateaux donc, très techniques et, et de haute technologie euh, pour servir effectivement les marins qui sont à bord aussi très qualifiés. Et pour ça, euh, il faut donc des industriels et euh, innover. Donc qui c'est qui fait ça Bon d'abord il y a la délégation générale à l'armement qui est le maître d'ouvrage qui spécifie quels sont les navires et les armements à bord pour la marine nationale et derrière on va trouver des groupes industriels parmi les meilleurs au monde comme DCNS, Thales. Safran, d'ailleurs DCNS a remporté un contrat extrêmement important en Australie il n'y a pas très longtemps pour la fourniture de sous-marins, donc c'est vraiment une compétition mondiale, hein, un contrat de 30, plus de 30 milliards d'euros. Vous avez aussi beaucoup d'entreprises intermédiaires, de taille intermédiaire, et énormément des centaines de TPE, PME, start-up, et ces innovations qui permettent d'avoir effectivement derrière des outils pour nos marins. C'est également une production industrielle et des produits-services qui sont exportés aujourd'hui partout dans le monde. Donc, avoir un démonstrateur pour la marine, ça permet de vendre à l'export et donc d'augmenter son chiffre d'affaires et bien évidemment d'embaucher derrière des gens qualifiés pour faire ces matériels. D'accord. Alors, nous arrivons à la fin de cette webconférence. Donc, on a vu les métiers de la mer, c'est une très grande diversité de métiers. Avec de nombreuses opportunités d'emploi, de nombreuses activités et aussi des voies importantes en nombre pour y accéder. Donc, je vous laisse Alors, la, la conclusion. Il y a des, effectivement, il y a quand même, après tout ce qui a été dit, on peut se tourner un peu vers l'avenir. Est-ce qu'il y a des perspectives en termes d'emploi Alors, les enjeux du maritime, ils sont reconnus aujourd'hui comme étant des enjeux mondiaux. Il y a un organisme en France qui est le Cluster Maritime Français qui fait des prévisions et des statistiques, notamment qui communiquent lors des assises de l'économie maritime, qui se tiennent tous les ans. Et euh, quand on part du constat, aujourd'hui, ça a déjà été effectivement dit, c'est 300 000 emplois, environ 70 milliards euh, d'euros de, de valeur de production euh, annuelle. Euh, on peut estimer, avec les atouts dont dispose la France, ces espaces géographiques que je mentionnais tout à l'heure, ces industriels, euh, s'il y a une volonté vraiment euh, politique aussi euh, derrière tout ça, on pourrait avoir à l'horizon 2030 1 million d'emplois et 150 milliards d'euros de valeur de, de production. Alors, sur quel secteur Parce que ça peut être tous les secteurs, mais il y en a certains qui sont peut-être un peu plus porteurs. Donc, il y a autour du navire, on a beaucoup parlé des navires, hein, il y a le navire du futur, c'est un programme national. Euh, il y a une feuille de route nationale du navire du futur, avec un comité euh, qui, qui donne les orientations en termes de RD. Et c'est un navire qui a quelques mots-clés plus propre, plus économe, plus sûr et plus intelligent. Donc ça couvre effectivement beaucoup de choses. Si on déclinait, on verrait qu'il y a beaucoup de métiers qui sont concernés. Donc ça, c'est un développement majeur. Et deuxième sujet, c'est les énergies marines renouvelables. Donc dans ce secteur-là, euh, il y a vraiment euh, l'émergence de nouvelles filières. Alors c'est les énergies euh, des courants, de la houle, euh, l'énergie thermique des mers, mais surtout l'éolien, l'énergie du vent. Puis c'est celle qui est le plus développée. Il y a déjà 12 gigawatts installés. Pour mémoire, une centrale nucléaire, c'est une tranche, c'est 1 gigawatt. Donc il y a déjà 12 gigawatts qui sont installés. Et euh, il y a des perspectives pour augmenter de 60 gigawatts dans les 15 ans qui viennent. Et la France pourrait se placer correctement sur ces énergies-là, et en particulier sur l'éolien offshore flottant. Ce ne plus des systèmes posés, mais flottants, qui là mobilisent quasiment tous les métiers, aussi bien sur les problématiques environnementales que les problématiques de construction, que des activités sous-marines avec les ancrages, que de la maintenance à bord, que des navires pour faire l'installation, etc. Et pour donner un ordre de grandeur, une ferme pilote sur 2, 3, 4 éoliennes de 25 mégawatts, de... aujourd'hui, il y en aura 3 en Méditerranée et française, c'est 200 millions d'euros environ d'investissement. Une ferme de production de 4 à 500 mégawatts avec 80 à 100 éoliennes, c'est plus de 1 milliard d'euros. Donc on voit bien que ces investissements, Énorme, vont générer de l'activité industrielle et bien évidemment des emplois. Et c'est comme ça qu'on arrivera, euh, on l'espère, à, à ces perspectives 2030 d'un de, de, million d'emplois. Alors je vous rappelle que vous pouvez visionner cette webconférence à nouveau en replay sur Emploi Store. Et je vous dis merci à tous et à bientôt. Bien, bonjour. Thierry Lemaire, donc directeur régional de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je suis très heureux de conclure cette webconférence qui a été organisée avec plein de contributeurs. Euh, C'était important pour nous de parler des métiers de la mer parce que vous savez que la France est le deuxième espace maritime au monde. C'est une économie majeure puisqu'elle représente 300 milliards d'euros, soit 15% du PIB France. Et puis... Euh, directement ou indirectement, quasiment 800 000 emplois sont concernés par ce secteur maritime. Donc au cours des différents témoignages, j'espère que vous avez pu saisir, toucher du doigt l'ensemble des métiers et des débouchés de ce domaine d'activité. Et moi, je vous donne rendez-vous l'année prochaine, au printemps prochain 2018, où nous aurons avec d'autres régions de Pôle emploi, la Normandie, la Bretagne, les Pays de Loire et bien sûr Provençal-Côte d'Azur, tout le loisir de reparler de ces débouchés et euh, je vous souhaite bon vent et surtout maintenez le cap.